Albanique, ouen ti louche? Tikilde, c'est louche! Résafton, koe gida zavzagi. Guida tigir, drume tela, lo guijafa, lo respura reche la ketamava. Tigi, koe meribel wida. Borreon, lo resputu. Taleon, baguida nedi. Gadik, ici kagadik, koe batamawa, ki enibel. Jina fait loup yeberi qui est coébana Inava Keni bed. Ina va mouaika na Ina va dire, Jina mouaisha Keni bed. Balzelou Bât c'est bon t'as Gina Sarah. groupe à zigaficrou t'y oukirène et altaver. Bât Lizu va Gadik gaddik ko edrimula Si elle checkonne l'ores poucik relande web. Jin tiv l'ores poucik relande web. Chouiscon, Ani est tutelle. Tu que non, tu as ah volé le reste. Oui, non, va pas papa. Mame, ou avage, t'es dans Vielle, l'orez, patier, nord